ont mis des critères qui sont un peu plus euh, contraignants on va dire pour obtenir un produit. crédit immobilier avec la crise économique actuelle Alors aujourd'hui, ce qui a changé euh, par rapport à l'obtention d'un crédit immobilier et la crise qu'on est en train de traverser, c'est que les banques se sont euh, refermées un petit peu euh, sur elles-mêmes, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elles ont fermé un petit peu les, les robinets. Les critères d'obtention se sont... Euh, un peu plus durci avec la crise, tout simplement parce que ils veulent éviter d'avoir des gens qui vont prêter et qui pourraient risquer de ne, de ne pas payer leur crédit, de ne pas rembourser leur crédit. Depuis que le, cette crise a démarré, malgré qu'on entende parler de la crise tout le temps, il y a un secteur qui tient quand même très très bien pour le moment. Alors on ne sait pas euh, s'il tiendra comme ça euh, encore euh, plusieurs années. On n'a pas de boule de cristal donc on ne pourra pas le savoir. Mais ce qu'on peut constater, en tout cas, c'est que malgré euh, qu'on soit aujourd'hui entré dans une crise depuis maintenant euh, plus de deux ans, hein, puisque ça fait, ça fait plus de deux ans de cognés, eh bien, on, on constate qu'il y a plein de choses qui se sont écroulées, mais que l'immobilier, lui, en tout cas résiste plutôt bien. Donc pour le moment, on ne peut pas dire que l'immobilier soit une problématique par rapport à la crise qu'on est en train de traverser. Les banques, elles, se prémunisent justement d'un risque lié à l'immobilier et du coup euh, ont plus de difficultés à prêter. Est-ce qu'elles ont raison de le faire ben, elles, elles ont leur propre ligne de conduite et, et font en sorte de limiter leur risque puisqu'une banque ce n'est rien d'autre qu'un prêteur de risque. Donc pour éviter justement que la crise augmente leur risque, elles réduisent les possibilités de d'obtention de crédit. Maintenant, la problématique qu'il y a que les banques aient fermé un petit peu le robinet fait que bah, tout le marché de l'immobilier et de la construction est impacté par une baisse significative. Non pas provoqué par la crise, mais provoquée par les banques elles-mêmes qui ont réduit les obtentions de crédit. Et ça, ça pose un problème économique majeur en France, au pire moment en fait, puisque on est en pleine crise et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de produire et qu'on a besoin de, de, de relancer l'économie. Donc elles vont être obligées à un moment donné de réouvrir un petit peu les vannes, d'assouplir les conditions d'obtention de prêts pour que les gens puissent à nouveau emprunter pour que l'économie puisse repartir, puisque une personne qui achète, qu achète un appartement, c'est un promoteur qui construit, c'est de la TVA qui rentre dans les caisses de l'État, c'est euh, tout le réseau des agences immobilières qui se remet à travailler, c'est les artisans également qui se remettent à travailler, donc c'est toute une, toute une poche économique nationale qui reprend de l'activité et qui relance de l'économie. Donc elles vont être obligées à un moment donné de faire en sorte que les obtentions de crédit puissent obtenir plus facilement pour les gens parce que les gens veulent toujours acheter, ils veulent toujours investir. Et donc il va falloir à un moment donné qu'elles permettent à un plus grand nombre de gens de pouvoir obtenir des crédits pour investir et relancer cette économie. Maintenant comment on augmente ses chances d'obtenir un crédit pendant la, pendant la crise justement Alors comment, comment faire pour augmenter ses chances d'obtenir un crédit pendant une crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui La première chose dont il faut se rappeler c'est que la banque elle est un prêteur de risque, cest que lorsqu'elle va analyser un dossier, elle va analyser si ce dossier présente un risque pour elle ou pas. Donc, le but, ça va être de présenter des projets pour lesquels la banque considère. Et pour ça, il y a deux types de dossiers très très différents que je vais évoquer maintenant. Quel serait un dossier très risqué pour une banque Un dossier très risqué sur lequel une banque va avoir beaucoup de difficultés à dire oui. C'est un dossier sur lequel le montant de l'acquisition n'est pas très important et qui présente une enveloppe travaux très importante. Un exemple tout bête, une enveloppe travaux qui dépasserait le montant d'acquisition du bien en lui-même. Ça, c'est un dossier pour une banque qui est très risqué. C'est les dossiers les plus risqués pour une banque. Sur ce type de dossier, elle va privilégier quelque chose de moins risqué et mettre ce dossier plutôt à la poubelle. Un dossier qui est très peu risqué pour une banque, Qu'est-ce que c'est C'est un, un, un dossier qui serait, par exemple, la construction d'une maison individuelle. Parce que la construction de maison individuelle, via un constructeur par exemple, qui produirait un contrat de construction, la banque sait qu'à travers le contrat de construction du constructeur, elle va obtenir tout un package de garanties. Des garanties financières, des garanties de parfait achèvement, des garanties d'hommage ouvrage, tout un panel de garanties qui protège l'investissement de son client. Et si l'investissement de son client est protégé par des garanties et des assurances, et eh bien c'est autant d'assurance pour la banque que le client paie euh, ses mensualités au bout du compte à la fin du mois. Il faut impérativement éviter... Alors ce qu'il faut absolument éviter aujourd'hui pour, pour s'assurer d'avoir un crédit, c'est déjà éviter l'erreur que font beaucoup de gens parce qu'ils ont entendu certaines choses sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. qui est celle d'aller chercher un crédit en obtenant un crédit sans apport. Il y a des investisseurs, qui se mettent comme objectif, non pas d'obtenir un crédit, mais d'obtenir un crédit sans mettre un seul sou de leur poche. Il faut écarter ce genre d'erreur-là, de, parce que quelqu'un qui se buterait à ne pas vouloir mettre d'apport dans un financement, il va augmenter ses chances de refus. Donc ça, c'est une erreur qu'il faut absolument éviter. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument mettre de l'apport. Bien évidemment, si on trouve un partenaire bancaire qui nous octroie un crédit en nous permettant de ne pas mettre d'apport, il faut dire oui, c'est une évidence. Ce que je veux dire, c'est que l'apport, aujourd'hui, c'est une arme pour un investisseur. C'est son arme secrète. Il faut qu'il la garde dans la poche. C'est son apport. Et lorsqu'il négocie avec un, un partenaire financier pour obtenir son financement sur son investissement, sur l'acquisition de son logement, il faut qu'il garde cette proposition cette arme secrète dans sa poche jusqu'au dernier moment. S'il voit qu'à un moment donné, il n'arrive pas à obtenir un crédit sans apport. C'est là où il faut dégainer cet argument qui est un argument fort pour la banque, qui est celui de dire OK, ben, je vous demande un financement et je fais moi même un effort puisque j'amène un apport, je suis d'accord pour apporter de l'argent sur ce financement. Et pour la banque, le raisonnement qu'elle va avoir, c'est qu'elle va analyser le fait que le client veuille mettre de l'apport comme un partage de risque et donc plus comme un véritable partenariat entre la banque et l'emprunteur. On réunit en fait toutes les conditions pour que le deal se fasse. Et à ce moment-là, on aura beaucoup plus facilement un accord de prêt plutôt que quelqu'un qui se bute avec obstinance à ne pas obtenir, à obtenir plutôt un financement sans apport, ce qui va se révéler beaucoup plus compliqué aujourd'hui. que les chances d'obtenir un crédit sans apport ont drastiquement baissé par exemple Alors, les chances d'obtenir un financement bancaire sans apport, euh, se sont euh, évidemment réduits par rapport à une certaine période qu'on a connue. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas obtenir un, un crédit sans apport. Il existe encore des banques qu que l'on peut trouver qui financeront des projets immobiliers sans apport. J'ai encore, il euh, n'y a, a pas longtemps de ça, un participant que j'ai eu en coaching au téléphone qui vient de réaliser son opération, il a obtenu son crédit avec zéro apport, malgré qu'il ait eu un montant d'argent sur son compte de disponible qui lui aurait permis de faire apport, un, un apport nécessaire. Mais il a réussi à trouver un partenaire bancaire qui l'a financé sans apport. Donc ça existe encore, les banques qui financent sans apport. Il ne faut pas que ça soit un objectif. Dans un projet d'investissement immobilier, il ne faut surtout pas que ça soit un objectif que d'obtenir un financement sans apport. Si on arrive à trouver une banque qui nous finance sans apport, c'est super. On ne va pas dire non, bien évidemment, mais il ne faut pas que ça soit un objectif. Parce que l'objectif, lorsqu'on euh, cherche un financement, c'est surtout d'obtenir un financement. C'est pas de mettre, ne pas mettre d'apport, c'est vraiment d'obtenir le financement. C'est possible de trouver des financements sans apport, il faut juste que ça ne reste pas un objectif. Que la priorité soit celle de trouver le financement pour réaliser son projet et qu'on puisse euh, gagner de l'argent avec son investissement immobilier, pas forcément de, de, de, de, de, de ne pas le faire sans apport. Ceux qui de toute façon gagnent le plus d'argent le gagnent pendant les crises. Donc les investisseurs immobiliers qui lâcheront rien, qui seront toujours sur le front, qui iront toujours démarcher leurs partenaires bancaires obtenir des financements et continuer à investir sont ceux qui vont sortir vers l'eau. On a déjà pu l'observer sur les différentes crises qu'on a déjà traversées. Ce sont toujours ceux qui continuent pendant les crises qui sortent gagnants. C'est voilà, une évidence. Donc tous ceux qui vont lâcher et se dire ben, je ne m'intéresse plus à l'investissement immobilier parce que c'est la crise, parce que c'est plus difficile d'obtenir un financement, parce que c'est plus difficile d'obtenir un financement sans apport, tout cela eh bien, en fait vont se rendre compte une fois que la crise sera passée, qu'ils auront simplement ben perdu du temps et qu'ils auront laissé passer leur chance de pouvoir justement continuer à investir comme ceux qui, qui vont le faire pendant la crise.